Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve avec une nouvelle invitée et c'est Yannick. Le nouvel invité, c'est sa sœur, sa grande sœur. Enfin la famille. <rire> <rire> voilà, pour cette vidéo, c'est vraiment spécial. C'est pas comme d'habitude. Euh, c'est une vidéo plus euh... un jeu. Oui, un jeu. Voilà, c'est un petit jeu. J'explique vite fait. Donc, dans ce panier, présentation, se trouvent les lettres de l'alphabet. Et en fait, on doit tirer la lettre Et la lettre qu'on va tirer, on doit dire un verset Tu moins belle <rire> Un verset de la Bible et on a 5 chances C'est sur 5 en fait Ah 5 chances ouais. voilà, On va pas jusqu'à la fin parce que sinon ça va être compliqué On a 5 chances, voilà C'est parti Tu commences Bon, Allons-y. On peut regarder hein Tu peux regarder c'est fermé Éternel on a 10 secondes pour répondre en fait Aïe aïe aïe S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quest ce que tu là En fait ce serait bien de mettre son chronomètre Je le <rire> On a dit quoi 10 secondes On 10 secondes 10 secondes pour trouver Allez Clay 10 secondes C'est le temps qu'on commence à commence à réfléchir Attends, mais après avoir pioché quand même. J'ai beaucoup ouvert, attends. Là. J. Jeunes et vieux se réjouiront. des chaussons. J. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est dans la vie, ça y Mais c'est pas ça c'est pas dans la vie, j'ai jamais dans la vie. <rire> On va comptabiliser les points à la fin. On va vérifier. La lettre P. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est bien. qu'est ce qu'on a vu C'est ça Bon, passage. ça. Il vérifier après. Je suis Je de Je Je ça. jeunes obéissez bon. Ah non, les gens vont dire que bon, attends. Ah bon, chuchuch, il s'appelle, il s'appelle, attends. Désolée, la vidéo a coupé, du coup on reprend. On était à 0-0. On, on reprend Non, on était à 0, 0. <rire> Ok. Allez, euh, c'est à qui C'était à toi. Alors, la lettre I. Voilà. Invoque le Seigneur de tout ton cœur. <rire> Attends, c'est que l'être C, c'est Attends, mais tu crois tu, tu as fait un feu. quand comprends les noms Non, le nom. j'ai fait en même temps <rire> Ok, je t'envoie dans la nuit C Crois ton dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée C'est, Ça existe Tu vas chercher ça yes! euh, Ça existe Non, c'est aime ton dieu voilà, c'est Non, c'est M ton Dieu. La lettre L. Je prends. L'étanelle est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ok, je le pointe. Non, mais c'est moi. L'étanelle est mon berger, je ne manquerai Après, j'ai envie de dire qu'on est donc on peut se partager les points. Donc, E, 0. Et M. 1. Médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Comme le papier était gros, ça vaut deux poils. <rire> Ensuite, à moi. J'ai. Garde ton cœur pur. pur. Plus que toute autre chose. chose. Parce que c'est de là que viennent les grâces de l'éternel. Un truc comme ça. <rire> c'est chaud. Bon, en tout cas, le début c'était ça. Oui. Voilà. Garde son cœur plus que tout autre chose. Voilà. Donc, il est qui là hein? mm -hmm. Comme ça? Oui, oui je pense. U, un. unissez-vous, frères et sœurs mm. Je suis sûre à ça. Je suis vraiment sûre à ça a ça. <rires> Alors, ça fait 2, 2, il reste 1 pour nous départager. Mm. V Veillez les yeux. Veillez sans cesse. C'est crier voilà. sans cesse. Mais ça dépend des versions. Il y a Louis Sergo, <rire> Il y a la, la, la Bible <rire> courante. Mais oui, les possibilités sont innombrables. C'est Donc ça fait trois, hein? 3, 2. <rire> S, facile. Enfin, si. enfin, facile si quoi Servez l'Éternel avec joie. Avec un c'est des chansons. Oh, ça, ça fait 3-3 alors. Donc on prend un autre. Donc je ne je vais faire un Et tu me faire un truc avec les chansons, Ça va là. X. Attends. D. <rire> Dieu est bon. J'ai bon. Oh, tout en tout fait, temps. Et, et, et c'est bon, la ah, non? <rire> Pourquoi la mentalité, la, la pensée? Allo, maman, <t 'en> sommes... qu'est-ce qu'il y a? Et okay, maman, en fait, moi je me fais une vidéo. Donc, euh, on disait qu'on a tous les deux trois et trois? Ouais, allez on dit qu'on est toutes les deux gagnants, hein. ouais, bah on est toutes les deux gagnants. De toute façon, dans le Seigneur, on est toujours tous gagnants. <rire> voilà, on a toutes les deux gagnées N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à dire... On a gagné quoi La satisfaction de connaître les, les passages publics. <rire> N'hésitez pas à jouer le jeu aussi pendant qu'on on dit les lettres, vous êtes chez vous, vous vous amusez et tout ça. Et puis voilà, ça. bisous